I'm not Alors salut, c'est Heiti Ross. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo un peu particulière, c'est comment recharger votre euh, batterie d'un Peugeot Expert. Alors il faut savoir que la batterie d'un Peugeot Expert n'est pas dans le capot, elle est sous le plancher côté passager. Euh, ne me demandez pas pourquoi, euh, j'en sais rien. Moi je pensais pour gagner de l'espace au niveau du moteur pour que ça soit plus compact. Je... Franchement, j'en suis aucune idée. Donc voilà, je vais vous montrer donc comment euh... Il ça commencé la recharger, parce que moi l'hiver, de temps en temps, je la recharge parce qu'il fait tellement froid que comme ma batterie commence à être vieille, elle a 7 ans, et là je vais la changer. Mais le temps que j'aille la changer pour qu'elle puisse continuer à, à rester en charge. Puis aussi, Ça peut aussi être pour des batteries qui sont en bon état. Hein. C'est que quand il fait très très froid l'hiver, euh, chargez-la au moins une fois par mois. Si vous roulez pas souvent, ça permet de la garder en bon état et qu'elle se mette pas en sécurité et qu'elle ne soit pas en panne. Quoi. Ouais. Alors, il faut retirer le plancher. Vous avez accès à la batterie, pôle plus, pôle moins. Hein. Donc, euh, comme vous savez, euh, quand on débranche une batterie, c'est toujours le moins, après le plus. Et quand on la rebranche, c'est toujours le plus, après le moins. Donc voilà, on va commencer par euh, débrancher. Et après, on va bon, juste sortir à l'Ecosse. Hein. Je ne sors pas la batterie juste l'Ecosse, puis après, on va la mettre en charge. Donc alors on attaque, moi je prends toujours une clé à cliquer de mon coffret FACOM euh, Avec un petit extenseur, bien arrivé dessus Alors je vous montre vite fait Je sais plus quelle douille c'est, je vais regarder Voilà c'est une douille de... la ah, super FACOM, ah douille de 10 ah, une douille de 10 alors, je bien sur le Peugeot Expert, donc il y a une sécurité, il y a une petite douille qui se met comme ça. Ah merde, du coup, je ne sais pas obligé pour filmer. détacher. Comment je peux filmer Attendez. Je, je vais reprendre, je vais bien vous placer. Voilà. Alors, on commence par débrancher une petite petite sécurité. J'espère que je ne vous gêne pas trop. Là, c'est juste à sortir la cosse. Moi, je la sors complètement. Certains la laissent, moi je la sors complètement les coups. Pourquoi toujours le moins en plus ça, Comme ça, ça coupe le circuit. Voilà, vous sortez les petits échos, je mets toujours la côté. Ça coupe le circuit ça permet d'éviter qu'il qu y ait un coup-circuit. Sors complètement le circuit, en dessous, voilà, donc, câble complètement des actes sorties, vous le sortez complètement, faites attention que ça revient pas dessus quand vous chargez, parce que ça peut faire des, des gros groupes pour plus, donc, euh, voilà. Euh, donc, ensuite, on va sortir le plus, donc là, il y a plus il risque de faire de courgées, parce que c'est sorti du, du machin, il voilà, faut sortir le petit écrou Qui tient le cache Il y a un cache à côté Cache, je ne sais pas, anti-poussière On ne sait pas trop ce que c'est Voilà Tac Voilà Et vous sortez donc le, le plus qui est facile Et sortable comme ça de le mettre bien, pas qu'il revienne dessus. Voilà. Donc une fois que c'est sorti, alors moi j'utilise pour recharger ce chargeur intelligent, là, de la marque, euh, je crois c'est A N A Z -U X, je sais plus je regarde plus trop la marque. C'est un chargeur que une fois que vous l'avez branché, vous pouvez euh, soit le mettre pour une voiture, soit pour une moto faire une fonction aussi pour réparer la batterie, si on peut encore la réparer, et puis euh, ce qu'elle là, c'est qu'il s'éteint de lui-même euh, quand la batterie est chargée, Donc, Vous on peut même faire du maintien de charge avec, il n'y a aucun problème, alors voilà, on va brancher, ah, bon je n'ai pas besoin de vous dire, hein, vous le savez, hein, le plus hein, c'est rouge, hein, le moins c'est noir, bon, je le rappelle toujours, on ne sait jamais, mais... le voilà, hein. moins, moins c'est noir, le plus c'est rouge, Voilà, là elle était à 12,3 volts. Il indique déjà, c'est normal. Hein? Ça veut dire que la batterie était parfaitement chargée. Mais bon, par précaution, hein, je, je, l'hiver, je, voilà, je charge toujours un peu plus. Après, je charge. Alors, voilà. je le branche. Oh. Secteur. Ça fait comme ça, donc voilà. Voilà, il y a le petit curseur même sur la droite qui vous indique le temps le... qu'elle est en charge. Tant que c'est pas à fond, que c'est pas arrêté, je l'ai chargé. Voilà. Il y a un petit bruit que vous entendez, c'est normal parce qu'il y a un petit ventilo dans le, dans le chargeur pour qu'il se refroidisse bien. Voilà, le petit, jar... le petit ventilo est sur le côté là. Donc voilà. Même si c'est une batterie neuve, de temps en temps, il faut les entretenir. Voilà. Bon je vous reprends quand on remonte la batterie parce que c'est dans un autre sens. Voilà. Quand on remonte, c'est d'abord le plus et après le moins. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, je redébranche tout. Voilà, petite précaution, hein, quand vous débranchez, débranchez d'abord par l'électricité, et ensuite vous débranchez toujours par le, le, le moins en, en premier et le rouge après. Ah, c'est une petite précaution. Hein. Pour un chargeur, je pense pas que ce soit vraiment important. Voilà. Alors, maintenant, pour le remontage, c'est l'effet inverse. C'est l'inverse. C'est d'abord le plus et après le moins. Quand vous débranchez, c'est d'abord le moins, après le plus. Et quand vous rebranchez, c'est l'inverse. Par contre, c'est le plus, d'abord le moins et après le moins. Donc voilà. Je vais vous mettre en position, vous voyez bien. Alors, batterie au niveau du plancher, c je suis dit, c'est assez particulier. Surtout que vous avez toute la merde... De... C'est vraiment très jour quand même. Voilà, il y a un petit cliquet, il faut bien pousser avant de le remettre. pour bon, ça je vous laisserai regarder vous-même. Hein. Après, vous mettez la protection dessus, comme ça. Voilà. Pour l'instant, il ne peut pas avoir de risque de co-circuit, il n'est pas branché le, le moins. Donc là, il n'y a pas de souci, ne hein. vous inquiétez pas. Même si vous rebranchez des trucs, le circuit, comme on dit, est coupé mettez le petit dernier si voilà. elle est un petit peu vous ça, serrer un fou voilà ça va me c'est juste dès que ça met en pression ça. ensuite on va attaquer sur le moins je vais essayer de me décaler voilà alors le moins Il y a ce petit truc qui se met en dessous, sous le truc là, pour que ça fasse pression, et le petit écrou. Euh, attendez, je vais le mettre directement. Voilà, super, il est tombé. Attendez, chier le monde. Écoutez, je vais essayer de le mettre comme ça. voilà c'est Même si vous voyez une petite étincelle un peu c'est normal c'est ce que vous mettez un, un machin en métal là, dessus ensuite vous prenez un petit un petit écrou le petit peu un petit écrou vous prenez le petit écrou ce qui s'est bien mis ce coup voilà vous serrez d'abord à la main Et vous le serrez ensuite à la clé. Voilà. On le serre bien. comme un malade non plus, comme un gorille, c'est juste pour que pour pas que ça sorte, hein, c'est tout. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vérifier en mettant tour de clé. Voir si c'est bon. Non. C'est bon Impeccable Voilà